Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de groupe, au sens mathématique du terme, avant de nous intéresser plus particulièrement aux groupes ponctuels de symétrie, c'est-à-dire aux ensembles d'opérations de symétrie qui laissent invariantes les conformations et les propriétés physiques et chimiques des molécules. Un groupe est un ensemble G d'éléments munis d'une loi de composition, c'est-à-dire d'une opération, que nous allons noter pour l'instant étoile, qui combine deux éléments pour en produire un troisième. Le binôme « Ensemble d'éléments loi de composition » doit satisfaire quatre conditions. En premier lieu, pour tout élément A et B de G, le résultat A étoile B est un élément de G. On dit que la loi de composition est une loi de composition interne. Ensuite, pour tout élément A, B et C de G, nous devons avoir A étoile B étoile C, égale A étoile B étoile C. La loi est dite associative. La troisième condition, c'est l'existence d'un élément et un seul E de G tel que, pour tout élément A de G, E étoile A égale A étoile E égale à A. L'élément E est appelé élément neutre du groupe. Enfin, quatrième et dernière condition, pour tout élément A de G, il doit exister un élément et un seul B de G, tel que A étoile B égale B étoile A égale E, où E l'élément neutre. B est appelé l'élément inverse de A et est souvent noté a 1. Il est important de noter que la loi de composition n'est pas nécessairement commutative, c'est-à-dire que A étoile B n'est pas nécessairement égal à B étoile A. Un groupe pour lequel A étoile B égale B étoile A, quels que soient les éléments A et B du groupe, est dit commutatif ou abélien. Parmi les groupes que l'on manipule depuis le plus jeune âge, citons le groupe des entiers relatifs muni de la loi addition. En effet, la somme de deux entiers est bien un entier. L'addition est associative. Pour additionner A plus B plus C, il est possible de commencer par additionner A plus B, puis ajouter C ou bien de commencer par additionner B plus C, puis ajouter A. L'entier 0 est l'élément neutre de l'addition, puisque A plus 0 égale 0 plus A égale A. Enfin, pour chaque entier A, il existe un entier inverse, moins A, tel que A plus moins A égale moins A plus A égale 0. Ce groupe est commutatif, puisque pour tout entier A et B, A plus B égale B plus A. Maintenant que nous avons défini la notion de groupe, voyons le cas des groupes ponctuels, c'est-à-dire des groupes ponctuels de symétrie, ensemble d'opérations de symétrie qui laissent invariantes les conformations et les propriétés physiques et chimiques des molécules. Prenons l'exemple de la molécule de phosphane pH3. Cette molécule présente six opérations de symétrie, l'identité, E, deux rotations d'ordre 3, C3 et C3,2, et trois plans de réflexion, sigma V, sigma prime V et sigma second V. Considérons la loi de combinaison entre deux opérations de symétrie P et Q qui consiste à appliquer successivement les opérations de symétrie. Nous allons noter cette loi de combinaison avec le signe multiplié, comme pour un produit, mais souvent simplifier la notation en omettant ce signe multiplié. Nous dirons alors P fois Q, ou plus simplement PQ. Attention, pour obtenir le résultat de PQ, nous devons appliquer d'abord l'opération de symétrie Q à la molécule, puis l'opération de symétrie P. La démarche est analogue à celle adoptée pour des opérateurs, en commençant par appliquer l'opérateur le plus à droite, c'est-à-dire le plus proche de l'objet sur lequel les opérateurs agissent, et en remontant successivement, opérateur après opérateur, vers la gauche. Calculons par exemple le produit vc 3 nous appliquons en premier C3, puis sigma v. Le résultat est égal à sigma prime v. Notez que ce produit n'est pas commutatif, car le produit C3, sigma v, qui consiste à d'abord appliquer sigma v, puis C3, est égal à sigma second v. L'ensemble des combinaisons des six opérations de symétrie de ce groupe ponctuel est récapitulé dans ce tableau appelée table de multiplication. Comme nous venons de voir que la multiplication de deux éléments de symétrie n'est en général pas commutative, il est important de bien lire le tableau, avec le résultat donné dans une cellule, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, obtenu en multipliant l'opérateur de début de ligne par l'opérateur en tête de colonne, ce qui veut dire que l'opération à effectuer en premier est celle indiquée en tête de colonne. En regardant attentivement la table de multiplication, on note que chaque ligne et chaque colonne ne contiennent qu'une et une seule fois chaque élément du groupe. C'est une règle générale pour les groupes ponctuels, intéressante pour vérifier une table de multiplication. L'ensemble des six opérations de symétrie, munies de la loi de combinaison appliquée successivement, constitue un groupe noté C3V. Nous verrons dans une autre vidéo la signification de cette notation. Nous pouvons en effet vérifier que la loi de composition est interne, en effet le produit de deux opérations de symétrie du groupe est une opération de symétrie qui appartient bien au groupe. Le produit d'opération de symétrie est associatif, il existe un élément neutre, l'opération identité E, chaque opération de symétrie a son inverse, C32 pour C3, et réciproquement, l'identité étant son propre inverse, de même que chaque miroir. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un groupe, et plus particulièrement un groupe ponctuel, attachons-nous à décrire brièvement quelques propriétés des groupes. Indiquons tout d'abord que le nombre d'éléments d'un groupe est appelé l'ordre du groupe et est habituellement noté avec le symbole g minuscule. Par exemple, pour le groupe ponctuel C3V du phosphane, g est égal à 6. Le groupe est dit d'ordre 6. Regardons maintenant un concept très important en théorie des groupes. Le partitionnement du groupe en classes d'éléments conjugués. Deux éléments P et Q d'un groupe sont dits conjugués s'il existe un élément R du groupe tel que P est égal à R-1 QR ou, rappelons-le, R-1 est l'élément inverse de R. Les éléments d'un groupe qui sont conjugués entre eux forment une classe. Le nombre d'éléments d'une classe donnée I est noté petit g indice I. Pour le groupe ponctuel C3V de la molécule PH3, les six éléments du groupe se répartissent en trois classes. L'opération Identité constitue une classe à elle seule, car quelle que soit l'opération de symétrie R du groupe, R-1ER égale R-1R est égal à E. N'oubliez pas en effet que E est l'élément neutre et que par conséquent, ER est égal à R. En utilisant la table de multiplication du groupe C3V, il est facile de montrer que C3 et C32 forment une seconde classe, car E-1, C3E égale C3, C3-1, C3C3 est égal à C3, etc. C3 et C32 sont conjugués entre eux et avec aucun autre élément du groupe. Ils constituent une classe. Enfin, sigma v, sigma prime v et sigma second v constituent la troisième et dernière classe, car e sigma v e est égal à sigma v, c3 1, sigma v c3 égale sigma second v, c3 2 1, sigma v c3 2 égale sigma prime v, etc. Ce travail de répartition des éléments d'un groupe en classe peut paraître fastidieux. Heureusement, il a déjà été fait pour tous les groupes. En fait, comme on le voit pour le groupe C3V, les classes constituent une subdivision naturelle des éléments du groupe et contiennent les opérations qui sont semblables. Ainsi, à partir de quelques règles simples que nous n'allons pas ici présenter, il est possible de rapidement diviser tout groupe ponctuel en classes. Retenons simplement pour la suite que les opérations de symétrie E, I et σH se réduisent toujours chacune à une classe. Dans cette vidéo, nous avons introduit la notion de groupe. Un groupe est un ensemble d'éléments munis d'une loi de composition respectant quatre axiomes. La loi de composition est une loi de composition interne. La loi est associative. Il existe un élément neutre. Et chaque élément possède un élément inverse. Nous avons ensuite défini les groupes ponctuels en considérant l'exemple du groupe ponctuel C3V et introduit le partitionnement du groupe en classe d'éléments conjugués.